En gros, en gros, j'avais le. J'avais pas à parler aux individus. J'étais à la à Pascal Pagbou. J'étais en ouais et tout, euh, il et tout. Mais comment je monte sur le lit Mais non! Putain! Bah vu que tu aïe! Vu que tu casses les couilles, je suis pas faire mon entretien. Du coup, j'ai toujours pas le temps, j'ai toujours pas écrit, et du coup, je suis pas sur Nice. Mais t'inquiète pas, j'ai des compagnons avec elle. Viens, laisse-moi t'acheter une monade. Oula! C'est gentil, c'est gentil. Venez, venez, venez. Faut t'acheter une bonne monade. Laisse-moi sortir mon portefeuille. Il y a un petit problème là. La machine marche plus. Bon, attendez, écoutez. Venez... Ah, c'est gentil, ça. C'est la bonne limonade, ça. Limonade du comico. Toc, toc, toc. Putain, y'a jamais personne ici. Quand ils sont là, ils nous enculent. Ah bah non, non, on T'es fou, tu veux me faire couvrir, là, pour ça, là Non, non, non, bouge, bouge, bouge, Non, mais... Si on me pour 800 euros, là, tout de suite. tu te 1000 1 euros. 1000 euros, il va euros. Mais il va me cramer. Ah bah, c'est 1000 euros, hein, c'est... Je vais prendre plus cher d'amende. Je vais prendre plus cher d'amende. Hey, Lux Good <rire> Tu l'as entendu ah Ouais, ouais, c'est qui ce bouffin qui gueule c'est Pascal Pagbo ça. J'aimerais retourner, retourner en cellule. Puis-je retourner en cellule, merci. S'il vous plaît, la cellule, j'aimerais bien être enfermé. Salut Mais attends mais je dois te dire quoi euh... Non Franck on rentre en France il ne rentre pas le temps, on ne rentre pas <rire> Mec il capté une voix, ça te fait enculer. Dis que dis que à la il a eu un chewing gum et qu'il est sorti de la prison. Et tu sais que mec, euh. Hello là, il veut pas se mettre sur JTRP. Et je dis pourquoi Là t'arrives Et mec en ça il se que sur JTRP. Trop chiant mec. Monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me remettre en cellule s'il vous plaît monsieur Monsieur Monsieur S'il vous plaît monsieur Monsieur monsieur Est-ce que vous pouvez me remettre en cellule oui. J'ai un chewing-gum De quoi pardon vous dites J'ai un chewing-gum parce ce que c'est possible de me mettre en cellule Ah alors attendez bougez pas je la... j'ai pas les accès Je de... suis pas de la police en fait ah je vous ouais. explique J'ai d'autres trucs mais bougez pas je vais leur dire D'accord vous, ben, avec... vous êtes de quoi Venez venez avec De quoi Vous êtes de quoi Plus haut mieux équipé Hum, FBI c'est possible C'est si, yeah. hier Possible Bon j'aurais vous... sûrement besoin de vous recontacter parce qu'il y a des abus dans... dans ce centre Ah Parce que vous conduisez le véhicule volé c'est ça Ah non je parle pas de ça et je conduisais pas de ah. véhicule volé perso C'est pas vous qui étiez au volant de la voiture de... qui était devant là euh, la ensuite Euh vous avez... les avez appelés Attendez, je suis en train de vous parler. En fait, je peux pas écrire en même temps, donc je suis censé vous parler par politesse. C'est bon, c'est bon, monsieur meilleur, okay. Suivez-moi, on va monter dans mon bureau. Ils arrivent. On me disait, j'ai encore à ton 20 ans. Oh là là un merci Nito. Dis euh, hello que, que, que je te remercie. Que, que je remercie Nito de faire le gars. Bah, je peux pas. Mais c'est quoi ça Eh parce que vu qu'ils s'occupent de vous, bah, je vais pas faire mon test euh, d'officier. Mais j'ai pas mon badge. C'est leur faute. Du coup, je suis rien pendant deux heures là. Ça fait deux heures que j'attends. <rire> on fait quoi en cellule, nous, connard mais au moins, vous avez une CNRP. Ah oui, super, la CNRP entre 4 murs. Ah, euh mec, je suis trash talk, même pas. Dis le mec, c'est vénère con... ta gueule. Putain, Franck, tu mec, là, il y a une chaîne alimentaire, hein. C'est de Elo <rit> ah, Franck et de Franck Alinto. Ça, ça sent trop hein. Expliquez quoi Pourquoi vous arrivez devant le commissariat, vous roulez, vous cressez des pneus, masquez Vous savez qu'on a la permission de vous abattre quand vous faites ça. Euh, dans le code pénal, il est écrit qu'on a le droit d'avoir un masque. Non mais très bien. D'arriver de, de comme ça devant le commissariat, faire des burns, etc. Euh... Alors, les burns, je pense, monsieur, que c'est vous qui avez mal vu parce qu'il n'y a pas eu de burn. Alors, je sais pas. En tout cas, on est plusieurs à l'avoir vu. Hein. Bah, Peut-être que... Non. Bon, bref. En tout cas, moi, moi j'ai vu ça. Mes collègues aussi. Peut-être que... Okay. Bon, je peux comprendre éventuellement. Oh, euh... Par contre, oui. <rire> euh... Vous garez. Vous garez. Vous vous êtes garé en perpendiculaire, ensuite vous êtes garé bien, ensuite je m'approche de vous, vous êtes masqué dans le véhicule, vous avancez, je suis obligé de crever un pneu. Mais vous n'avez pas... Vous nous avez pas interpellé en fait. Vous avez crevé ah bah je suis à, mais En fait, vous n'avez pas à vous garer sur le parking de la LSPD. Même pour aller masquer. à la LSPD Et vous n'êtes pas allé à la LSPD. je suis venu vers vous, vous êtes parti. Vous avez tenté de partir. Alors non, en fait ça s'est pas passé comme ça, mon fils devait sortir et ensuite... Il m'a dit, finalement on fait pas la blague Et on est parti, mais moi je vous avais pas vu Donc il faut pas tout me mettre la blague, sur le dos des plutes dire... et tout En fait, le commandant, vous trouvez pas qu'il ressemble à Pascal Obispo un peu Vous voulez que je l'appelle Pour mais... lui dire ça en mais... face Non non. mais du coup c'est trop tard, la blague elle marche plus, c'est nul Parce que là vous savez en plus on a on a relevé la plaque euh, du véhicule Apparemment c'est un véhicule volé Là vous êtes en plus pour un vol de véhicule Votre collègue mmh... pour complicité Ouais, non le véhicule volé, euh, non. non Par contre vous pouvez pas me mettre ça sur le dos Ah bah totalement, vous étiez conducteur dans euh... un véhicule volé je sais pas si vous avez vu, mais c'est pas moi qui arrive avec le véhicule. Ah moi je vous ai vu euh, en train de conduire le véhicule. Quand je vous ai interpellé, vous étiez avec votre masque de licorne mm -hmm. en tant que conducteur. Mais demandez pour moi vos... c'est vous. Demandez à vos collègues. Je sais pas moi qui suis arrivé avec le véhicule. Je l'ai conduit. Tout parce cas, vous avez conduit le, le véhicule. Oui. Donc, voilà. Mais je l'ai pas volé. Écoutez moi quand je suis arrivé, j'ai vu, je vous ai vu en place conducteur dans un véhicule volé. C'est tout ce que j'ai à savoir. Ok. Mais c'est un peu gratuit quoi. C'est un peu gratuit vous. Attends. C'est un peu gratuit. Vous êtes un comique vous, non Non, non. Un non, petit là, je peu, suis un petit peu. peu ouais. J'ai un, un petit peu de ma gueule. Ici, hein. Parce que c'est vrai que quand vous arrivez masqué devant un commissariat avec plus de... Je sais pas, 400, peut-être 1000 agents, d'accord Armés, vous arrivez, vous cressez les pneus devant un commissariat. OK, enfin, garez en perpendiculaire selon, selon sur les places. Revue, hein. vous avez... bah par contre oui, la perpendiculaire sur les places, ah oui, ça c'est pas c'est c'était une mauvaise manée, Après vous êtes bien garé. Oui, il n'est pas très fort en créneau. Ensuite, j'arrive vers vous. vous, je vois des individus masqués vous dans même un pas véhicule vu, monsieur. J'ai pas en des yeux derrière vous... la tête, j'étais de dos à vous. Vous avez des rétroviseurs. Mais je regarde pas dans les rétroviseurs quand je sors alors qu'il n'y a rien derrière moi. Vous allez dire que vous m'avez pas vu quand, vous avez... quand on était euh... comment quand je peux vous imaginer ça enfin bref. La tête de maman que je vous ai pas vu Ah vous jurez sur la... Base. Je vous avais pas et vu, Et un peu de respect trouvez. contre... Euh, à l'égard de votre... Euh, non mais vous me croyez pas même. alors que je jure sur la tête de ma... Vous êtes si irrespectueux Ah c'est vous qui êtes irrespectueux à jurer sur la tête de, de votre famille hein. J'ai pas menti, je vous ai vraiment pas vu D'accord et vous m'expliquez pourquoi vous, ai vu, vous je étiez me suis masqué arrêté. devant le commissariat du coup mais parce, parce que, que vous que avez le droit d'avoir un masque mais pas en lieu public Vous savez ça euh, Si mais on doit l'enlever si on nous demande ah non, non. vous n'avez pas le droit d'être masqué dans un lieu public. Il faut que vous soyez identifiable. Donc à moins que ce soit peut-être un bandana, qu'on voit le haut de votre visage, bon ok très bien. Et si vous mettez un masque à l'intégral, vous n'avez pas le droit. Mmh, D'accord. Vous n'étiez pas au courant Une seconde j'ai réfléchi. Il n'est pas écrit que... Ça n'a pas le droit en lieu public. Hein. Il est écrit que c'est autorisé, mais on doit l'enlever si on nous demande, et c'est ce que j'ai fait. Et bien ce sera écrit alors. Mmh, D'accord. Mais du coup vous pouvez pas mettre cette charge contre moi, car euh, je n'ai pas fait d'infraction, les lois ne sont pas rétroactives. Oh là là, ça sort du vocabulaire. En tout cas tout ce que je sais c'est que vous êtes devant mon commissariat avec des masques et vous n'avez pas le droit d'être... Parce que vous n'avez pas le droit d'avoir des masques dans des lieux publics. Mmh, ok. plus tard. Mais de quoi plus tard Quand la loi sera votée. Vous voulez que j'appelle le gouverneur et qu'il vous le dise en face comment ça se passe Euh oui, enfin c'est pas écrit. Non mais vous... est-ce que vous foutez de ma gueule bah non mais vous voulez... Bon on est bien non, qui... non mais sur le non, continent, mais, mais même c'est pareil, sur le continent. Des individus ont droit de se, se balader avec une cagoule. Euh... Et les Bloods, c'est des hein. Ok, bon, <rire> pas eux, tous. ils sont pas tous. Bah très bien, mais ils sont voilà. On, euh, si on les voit, on les arrêtera. Mais en tout cas, vous mm. n'avez pas droit. C'est pas parce oui, que les oui, Bloods le font. Comme hier chez Beniz, oui, vous l'avez arrêté, oui. Comment ça, je l'ai arrêté Vous l'avez pas arrêté le Bloods chez Beniz, alors qu'il avait un masque. Bah, euh, je lui ai demandé de l'enlever. Enfin, je sais même pas. Mais non, vous l'avez pas demandé d'enlever. Vous étiez à côté de moi tout le temps. Au Beniz. Oui, à Bénise. C'était quand, ça c hier. Vous êtes sûr que c'est moi et pas le commandant Parce qu'on a la même tenue, hein mmh, ah, Peut-être. Enfin, bref, votre commandant ou quoi. Ça devait pas être moi. En tout cas, sachez, monsieur, que dans des lieux privés, vous avez le droit. OK mmh. Qui vous appartient Si vous allez, par exemple, au Bénise avec un masque et que les propriétaires vous laissent avoir ce masque, très bien. Vous êtes en légalité, si je puis dire. Par contre... S'ils si vous, ils vous interdisent d'avoir un masque, vous devez l'enlever. Ah oui, donc on m'a demandé d'enlever le masque, c'est ce que, ce que j'ai fait, je l'ai enlevé. Et par contre, en lieu public, vous n'avez pas le droit d'avoir un port de masque intégral euh, Pas encore, mais dans le futur, apparemment, parce que vous allez essayer de faire passer cette. Euh, cette... Non mais monsieur, c'est pas dans le futur, c'est actuellement. <rire> non, dans le code pénal, on a le droit, en fait. Ah, vous connaissez le code pénal par cœur ah, presque. C'est important de savoir... Donc, attendez, le dans le code pénal, il y a clairement dit que vous avez le droit d'avoir un masque en public. Intégral. Hein. Il y a le droit d'avoir un masque en ville, c'est écrit. Il y a écrit aussi que si un agent de la LSP dit, donc vous par exemple, vous me demandez d'enlever votre masque, je suis obligé de le faire. C'est ce que j'ai fait. Donc là, il n'y a pas d'infraction de ma part. Très bien, bah je, je verrai ça pour le masque en public. En tout cas, vous êtes devant le commissariat, c'est un endroit privé. Donc du moment où c'est privé, vous n'avez pas le droit d'avoir un masque. Et ça, je suis certain de ce que j'ai. Vous pourrez appeler le gouverneur, vous pouvez appeler n'importe qui. En tout cas, ici, c'est mon commissariat. Mmh, D'accord. c'est nos règles. Je demanderai. Très bien, bah écoutez. Parce que euh, il faudrait que je sache dans le futur pour pas me refaire arrêter pour de la merde. Pour de la, ai la merde. J'en marre d'être ici, là, pour des conneries comme ça. Bah écoutez, est-ce que vous trouvez ça Parce qu'apparemment, j'ai cru comprendre que vous vouliez faire une blague au commandant. Oui, bon, ok, là, j'avoue. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, blague. monsieur, arriver devant un commissariat, euh, faire des burns. Mais encore une fois, les burns, monsieur, c'est... Oui, d'accord, d'accord, d'accord, c'est bon. Vous garez en parallèle, vous... D'accord, mauvaise mani... pardon. mauvaise manière, ensuite, on a vous garez, corrigé. On, on arrive, galé. vous êtes masqué devant un commissariat, donc ça, vous savez, il y a des caméras, hein. Oui, oui, il euh, n'y a pas de problème, hein, je dis pas le contraire, qu'on était masqué, je vous l'ai dit. J'arrive vers votre véhicule, je vous demande de sortir, vous avancez, je suis obligé de crever un pneu. Alors, euh, vous ne nous avez pas demandé de sortir Ah, absolument. Vous ne pas crié, donc euh, je ne vous ai pas entendu, il y avait la radio. D'accord. Mais si vous m'avez demandé de m'arrêter, je me serais arrêté. D'ailleurs, quand vous m'avez couru dessus, quand j'ai vu euh, en regardant par la fenêtre à droite, je me suis arrêté. Vous, vous aviez bannier. un pneu crevé, vous pouvez, pas, vous pouvez pas avancer avec un pneu crevé. J'ai même pas vu cas. que vous aviez crevé un pneu. Ah, vous sentez même pas le pneu euh, crevé, d'accord. Vraiment. Vraiment, sinon euh, j'aurais continué euh, à faire n'importe quoi si, euh, si je vous avais pas vu à droite. À faire n'importe quoi. Mais je veux dire, euh, à faire n'importe quoi dans le sens où euh, j'aurais continué ma vie. Très bien, bon, vous êtes en train d'aggraver votre cas, je pense qu'on va en arrêter là. Bon. Aggraver notre cas. À quel moment Je suis en train de vous dire que j'ai rien fait de mal et que vous avez tout mal pris en malentendu. Vous avez un permis là Montrez-moi votre permis. Vous avez le permis, au moins une chose que vous avez. Tenez. Merci. Attendez. Hein. Ah, je suis taxi, heureusement que j'ai le permis. Moi bon, Avec tout ce qui se passe actuellement, je pense que c'est plus pour longtemps que vous serez taxi. Hein. Ok. Après, ça c'est à votre patron de voir tout ça. Oui, enfin après, j'ai rien fait contre l'entreprise, donc euh, je vois pas pourquoi je serais viré. Après, vous savez que le fait que vous ayez un casier judiciaire pour euh, vol de véhicules, etc. Mon casier judiciaire est très très très très, très léger, monsieur, vous savez. Ah bah je sais pas, de... mais moi je dis ça, je, je dis rien. Peut-être qu'il va vous garder même si vous tuez euh, trois personnes après c'est à lui de voir <rire> après ça je tue trois personnes ça va être compliqué de rester en liberté monsieur ah, ça c'est sûr mais c'était un exemple oui moi j'ai un petit peu la chose oui mais monsieur Miller n'est pas un escroc ah je doute c'est un homme respectable oh, il est pas là hein, ça de hein, lui illustrer les votes hein. alors euh... bien mon patron. tac tac tac j'ai pas besoin de le sucer mon patron je l'aime bien Peut-être que vous vous lustriez les bottes de votre chef, mais moi j'ai pas. Oh oh oh. pas mal, très euh. drôle celle-là. On est pas mal. Je travaille l'humour quand je m'ennuie. Euh. Va falloir encore travailler. Bon, on récapitule. Vol de véhicule. Je vous mets que ça. Ok. D'accord, mais bon, <rire> très bien. Mais euh il n'y a pas une différence entre euh, conduite parce que j'étais même pas au courant que le véhicule était volé pour le coup vas y je vous écoute c'est une circonstance atténuante quand même c'est à dire bah c'est à dire c'est à dire que, comment ça s'est passé comment vous avez vous êtes rentré que... dans ce véhicule en tant que conducteur d'accord explique-moi ce qui se passe c'est que mon fils arrive en voiture c'est mon fils, je ne vais pas poser des, des questions. Pour moi, c'est légitime que ce soit, ça soit légal. Je ne comprends même pas qu'il qu ait eu une voiture. Ah, donc volée. votre fils a volé le. Ok, très bien. Bah, je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas, il est arrivé avec. Très bien. Bah écoutez, je vais voir avec lui. Euh, je peux continuer bah, Je pense qu'on a, qu a terminé, c'est bon. On sait comment le véhicule est arrivé là. D'accord, ensuite je suis monté, voilà. Après, je vous ai expliqué les beards, machin, le... on s'est remis au carré. Ok, très bien. Les cagoules, ça voilà. Donc vous me dites que c'est votre fils euh, qui a euh, qui vous a ramené ce véhicule, euh, voilà. Oui, ramené. Je sais pas comment il l'a eu, mais il l'a ramené. Très bien, vous n'étiez pas au courant. Très bien. Très bien. Bah écoutez, je vais noter ça. Je vais voir avec lui. Par contre, si il, euh, il dit que c'est pas lui, je vais devoir vous amender vous. Hein. Pourquoi Parce que je vous ai vu en tant que conducteur dans un véhicule. Ah mais si vous demandez à vos collègues, c'est pas moi qui suis arrivé avec. Mais pas de souci de toute façon. À ah, mes collègues. Mes collègues euh, ont vu votre fils euh, en tant que conducteur. Ah, oui. Bah, C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu. Pendant qu'on me mettait en cellule. Très bien, bah écoutez, je vais voir ça. Voilà, monsieur. Bah, en tout cas, je vous remercie de votre coopération, hein, monsieur. Ah bah, en même temps, euh, <rire> je vais pas me tourner les pouces. Hein. Je vais vous expliquer ce qui se passe. J'en ai marre qu'il y ait des malentendus. Mais tâchez de, de vous calmer un petit peu, ouais, monsieur. Ah bah oui. Je dis ça pour vous, parce que, que bon, vous n'avez pas l'air méchant. Vous avez pas l'air con. Ok. Ouais. Peut-être un homme respectable. Il euh, n'y a pas de doute. Hein. Je suis quelqu'un de fidèle. Mais simplement, oui, les vols de véhicules. Bon, d'accord, c'était pas vous. Peut-être. Mais calmez-vous quand même le masque devant le commissariat. Vous vous rendez bien compte que c'est pas normal. Oui, bon, après c'est pas un masque de gang, hein, c'est un masque de, de Halloween. Ah mais disons que les tout masques en fait. Hein. Oui, d'accord. Pardon. Très bien. Bon. Je vais voir ça avec votre fils, avec mes, mes agents. Et vous le tapez pas cette fois. Hein Comment ça Qui l'a tapé ah, Vous n'étiez pas présent hier soir euh, Ça dépend à quelle heure, parce que c'est vrai que... Euh, Attendez, je vais poser mon temps. Un peu plus de 23h30, je crois. Euh, je sais pas, ça dépend euh, quand exactement. Mais il s'est fait taper par un de mes agents. Ah Oui, vous n'avez pas vu C'est bien dommage. Puis-je vous conter cette histoire Attendez une seconde. Pas de problème. <rire> euh, bah écoutez, euh, ce qu'on va faire à la rigueur. Ouais, dites-moi, mais abrégé, hein, parce que ne passez pas par 40 chemins. Passez vraiment par euh, droite au but. Plus respectable que votre collègue, j'aimerais bien que vous surveilliez un peu votre agent. Hier soir, euh, un de vos agents avec un gilet orange, je ne connais pas son nom. Enfin. Un gilet orange okay, Un Un qu qu Quelque chose, je ne sais plus. Oui, donc il avait un gilet orange. Et euh il ressemble à quoi Il ressemble à quoi il, il avait une casquette euh... de police. Okay. Euh, Peut-être des lunettes, je ne sais plus. Une petite barbe, un peu comme vous. Alors, attendez. Attendez, je vais noter ça. Et je vais essayer de regarder aussi sur les... Non, bah. Il y a les caméras de surveillance qui, qui prouvent normalement qu'il qu y a eu l'acte. Mon avocat hier... Euh... Alors attendez, hein. je, je, je, je reprends les les effectifs présents euh... ah à la mm -hmm. Alors vous m'avez dit, euh, gilet jaune Oui. Une casquette ou un, un, un une... chapeau Non, non, pas un béret, une casquette. Ok. Les lunettes, j'ai un doute. Une barbe comme, euh, comme vous, je crois. Ok, je crois savoir qui c'est. Et qu'est-ce qu'il a fait exactement Dites-moi. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a sorti une matraque télescopique et bim, un coup dans la tête de mon fils devant mes yeux. Alors que je leur avais déjà dit qu'ils devaient arrêter de le maltraiter avant. Et même pas 30 secondes plus tôt, il lui avait mis une patate dans la tête. Alors qu'il ne l'avait même pas insulté. Vous êtes sûr du gilet jaune Ah, sûr à 100%. Orange. Parce qu'il n'y a, a qu'un seul individu qui a un gilet jaune gilet au sein de Gilet Orange. Bah, j'en ai vu qu'un. Ouais, orange. Donc, euh... ouais. Ok, très bien. Vous pouvez m'affirmer à 200% À 200%, il y a les cas, caméras de surveillance qui prouvent. D'ailleurs, euh, un peu plus tard, ils les ont débranchées. Et mon avocat a noté ça aussi. Ok, très bien. Vous souhaitez porter plainte mmh, Non, non, pas encore. De toute façon, euh, je pense qu'il va, il va être viré ou un truc comme ça. D'accord. Euh, ce qu'on peut faire euh, à la rigueur. Et puis, euh, si je porte plainte, euh, il faut que je demande à mon avocat d'abord, s'il en a besoin de lui pour euh, les affaires précédentes qui doivent être euh, réglées. Est-ce que vous avez entendu un, un certain matricule 75 Non, non, monsieur, aucune idée de bien. son matricule. Très bien. Euh, bah écoutez je vais, je vais essayer de voir ça En tout cas c'est pas normal si Votre collègue s'est fait euh, S'est fait tabasser euh, Oui clairement bah, Infirmière est venue et tout Il euh, y a des témoins vous inquiétez pas C'est du béton Ok très bien Très bien bah écoutez Est-ce que vous êtes euh, hormis votre avocat vous n'en avez parlé à personne hein euh, De ça Oui euh, À mon fils euh, parce que bah, il était au courant euh, Qui d'autre était au courant Pascal Paquebo. Qui est cet individu pour vous euh, Pascal Paquebo Oui euh, Je crois que c'est un ami de mon fils, je suis pas sûr D'accord Parce que moi je l'avais pas vu encore, avant hier Ok, très bien euh, C'est tout Est-ce que vous avez à me dire, monsieur Je suis désolé, j'ai oublié votre nom Je suis... Alain Oshvet. Oshvet, c'est ça Oshvet, ouais, avec un Z. Oshvet. Ok, très bien. Enfin, pas mal de prononcés, sinon ça fait bizarre. Ouais, ouais ça marche. <rire> ok, bah écoutez, euh, j'ai noté tout ça. Au pire, dit Oshvet. Comme ça, il y a pas de problème. Alain, au pire, c'est bien, non Oui, Alain, c'est très bien. Ok, très bien. Bon, alors, monsieur Alain, euh, je note tout ça. Euh. Je vais essayer de voir euh, tout ça directement. Est-ce qu'il y a un numéro euh, où je pourrais vous recontacter Et Évidemment, je vais vous le donner une petite seconde. <coughs> J'ai votre ah, téléphone. J'ai votre téléphone. Je vous Arrêtez, rends votre téléphone. Ah, euh... Merci, c'est très aimable. Faites attention hein, quand vous faites des choses comme ouais, ça. Ouais, hein. désolé, ouais, désolé. Je vous rends le téléphone. Vous pouvez quand même. Euh... Il y avoir accès même à voir dans la peur. Ok, non, c'est bizarre. Euh, merci. Alors, triple euh, 5. 04. Ok. 23. 04.23, c'est ça C'est ça. Nickel. Euh, Allez-y, rangez votre téléphone. Merci pour l'avoir rendu. Euh... Ouais, ouais. Rendez-le-moi histoire qu'on soit sûr euh, mmh. que vous n'avez pas éventuellement un message à je sais pas qui euh, quoi que ce soit voilà bon très bien merci euh, écoutez je reviens vers vous euh, pour cette histoire ça reste entre nous ok quelle histoire l'histoire euh, de la matraque ou que ce soit oh ça reste entre nous tant que je n'ai pas de problème vous inquiétez pas très bien euh, bon euh, vous savez qui je suis ou pas vous êtes euh, sergent je pense Sergent Capitaine ou... Capitaine, ouais, Capitaine. Capitaine, capitaine 34. Capitaine... Oh, mais j'ai déjà votre numéro. Vous avez ah, pas Ah, j'en ai marre. J'ai oublié à chaque fois. Comment, comment vous avez déjà mon numéro euh, Vous m'avez déjà donné votre numéro. Je vous ai donné votre... votre numéro de bon. travail, je crois. J'ai reçu, c'est Capitaine 34. Ok, peut-être, C'est possible. Euh, très bien. Alors écoutez, euh, je suis au plus vite parce que j'imagine que vous ne voulez pas rester là 107 ans. Non, non. Je vais bien. vous faire cadeau okay, du, du port de masque mm. devant le commissariat, les, les birds. Bon, apparemment, vous en avez pas fait. Très bien, mais ça évitez de, bien, de, de bien, faire des plaît. blagues euh, comme ça, s'il vous plaît. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais commencé à partir parce que j'ai dit à mon fils Non, c'est une mauvaise idée, on vient de sortir, ils vont mal le prendre, on va encore se faire embarquer. C'est ça, vous voyez, Je ça, partais ouais. tout doucement, vous voyez bien, c'était pas une fuite ou quoi, je vous avais pas vu. Très bien. Bon. Je reviens vers vous, euh, monsieur, alors. Voilà. Euh, D'accord, merci. Enfin oh, C'était interminable, hein. Il avait de la chance, hein. T'avais de la chance. à côté de la justice, là. Bon, euh, deux petites secondes, là. J'ai failli crever de faim. Ah ouais j'ai ragdoll au moins plusieurs la fois. Justice, enfin, je me suis évanoui au moins plusieurs fois. Ouais. N'avais rien vu. Ça fait. Je, me suis... je suis là depuis 14h20, euh, 35. Il est 15h22. Ah Ouais, je vois, je vois, je vois. Et euh, voilà. Merci, ça c'est George Oh mec, par contre, j'ai trop bien négocié. C'était grave. Sortir mec. rapidement. Attends, ferme la, ferme la, Je vais faire une action de ouf. Je vais faire. Comment ça, si je coopère Mec, fais rapide, fais rapide, je te supplie, fais rapide. Ouais le véhicule j'ai fait de Je lui ai sorti tous les trucs de. tous les trucs du code pénal et tout, c'était trop bien. Ah mais ça me foule, ça me coule, les gars, dépêchez C'est Mais tu m'as Franck en tout cas, bien vu là. Franck, surtout prends Pourquoi Non je t'ai pas balance, je t'ai pas balancé. Vas-y ferme, la, là, c'est toi qui as dit que j'avais volé le véhicule. Mais non Mais c'est un bâtard Ah les gars, les gars, les gars, chute, chute Ok Nito, Nito, tu prends Nito, écoutez, tu prends tes charges. Et on en parle plus parce que j'en ai marre d'attendre Je sais pas, euh, moi en tout cas c'est pas moi qui ai pris le cul Non mais toi ferme ta gueule, ferme toi qu'on en a, a, a tous marre mais ça bref. fait deux heures qu'on attend On en a tous marre, donc c'est bon là mais ferme la, la paix, ferme euh. la, t'es chiant mec, t'as qu'à demander à ton capitaine qu'il se bouge le cul Putain, mais, euh, mais laisse nous jouer tranquille, ferme ta gueule mais même, même Ninto ils en ont marre mec Mais même moi, moi aussi de... Mais voilà Mais ferme ta bouche alors Voilà donc ferme ta gueule Arrête d'insulter pour toi, rien Mais toi, toi ferme ta gueule toi Tu me casses les couilles là Putain En quoi je te casse les pas couilles J'ai pas demandé tu à être ta... en cellule c'est pas ma faute si tes potes ils, ils arrêtent pour rien Mais tu, tu fais ton bébé aussi gros à dire dans le comico avec ton... Mais mec on a le droit de s'amuser c'est GTA Mec c'est un RP Enfin genre c'est un mais jeu je, vidéo Mais je t'ai demandé, de, demandé un service ça veut pas faire un service genre Quel service De pas faire chier les flics pour que tu serve mon putain d'entretien. Mais tu l'as dit juste après non, non du tout. La première fois qu'on est revenu pour vous chercher vos armes, qu'on était deux et qu'on a dit partir, j'ai envoyé tous les gars à casse pas les couilles, etc. Je vais faire mon entretien.